Et toute cette semaine, Mars, votre gouverneur, fait un sextile avec Neptune. Deux aspects renforceront votre empathie et compassion envers les autres et envers les plus vulnérables. Vous ressentirez ce que les autres ressentent et vous voudriez vous impliquer dans la recherche de solutions ou à tout le moins dans l'apaisement des souffrances des autres. Vous êtes un leader de nature, cher Bélier, et ce leadership sera mis à profit des plus vulnérables et des plus démunis durant le transit de Mercure dans cette maison. Cette semaine, Mars, votre gouverneur, sera étroitement conjoint à Jupiter. Ces deux énergies sont très harmonieuses, car Jupiter est l'expansion et Mars est l'exécution. Et quand, quand elles sont ensemble, les projets avancent très aisément, ce qui fait de cette semaine le moment idéal pour lancer vos projets. Peu importe dans quel domaine, surtout que mardi de la semaine prochaine, la nouvelle lune aura lieu dans votre signe. Donc, il faut absolument profiter de ces énergies et saisir les opportunités qu'elles vous offrent. Et aussi Vénus. Et dans votre deuxième maison, dans le taureau, celle de l'argent et des revenus, entre autres. Et Vénus fera des trigones avec Mars et Jupiter, donc vous avez toutes les énergies favorables pour vous aider à avancer dans vos projets. Mais toujours, je vous rappelle que Vénus, la semaine passée, était conjointe à Uranus, donc elle est toujours bien chargée par son énergie, Imprévisible. Alors toujours attendez-vous à des surprises ou des événements inattendus relativement soit à vos relations ou votre revenu ou votre argent. Surtout que vendredi le soleil entre dans votre signe pour vous offrir la vitalité et la motivation pour, vous, pour vos nouveaux débuts.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 la chaîne. Donc maintenant, je passe aux prévisions quotidiennes. Lundi PM, mardi et mercredi pour le Québec et mardi et mercredi pour l'Europe, la Lune sera dans le scorpion, votre dans le capricorne, pardon, votre dixième maison. La Lune conjointe à Mars pourrait vous faire sentir courageux, fort et sexy aussi, mais aussi cette conjonction dans cette maison pourrait vous rendre bossy dans le sens autoritaire qui donne des ordres à gauche et à droite et trop ass assertif. Alors quand vous vous sentirez irrité et émotionnellement hyperactif, vous devriez prendre un time out, un petit break Éloignez-vous surtout des situations tendues, car contrôler vos émotions dans ces situations serait difficile pour vous. Jeudi et vendredi pour le Québec et jeudi et vendredi ainsi que samedi AM pour l'Europe, la lune sera dans le Verseau, votre onzième maison. Une période très amicale et le travail d'équipe sera très favorisé. Vous apporterez une belle collaboration à n'importe quelle activité de groupe durant cette période, bien que de temps en temps vous pourriez avoir tendance à accomplir certaines tâches discrètement. Par exemple, tenir des réunions ou des discussions discrètes sans inclure les autres membres de l'équipe. Vous savez très bien ce que vous voulez, cher Bélier, et vous allez l'atteindre. En général, une période très amicale et très productive. Profitez-en. Samedi et dimanche, ainsi que lundi pour le Québec, et samedi PM, dimanche et lundi pour l'Europe, la Lune sera dans les poissons, votre douzième maison. Les énergies de cette fin de semaine pourraient vous rendre vulnérable et susceptible d'être affecté par la moindre perturbation ou tension. Vous serez facilement contrarié si vous faisiez face à une méchanceté potentielle ou à une agressivité quelconque. Il serait facile pour vous de vous sentir pessimiste et découragé durant cette période, mais soyez sûrs que c'est passager et les prochaines journées seront fantastiques pour vous. Le soleil est déjà entré dans votre signe et la nouvelle lune aura lieu aussi dans votre signe et Saturne aura été quitté le Capricorne pour entrer dans le verso, votre onzième maison. Et on va en parler, comme j'ai dit, dans les prévisions de la semaine prochaine. Donc, en attendant, je vous invite à consulter les prévisions annuelles où euh, j'ai parlé de l'entrée de Saturne dans le verso et qu'est-ce que cela signifie pour vous. Mais durant cette fin de semaine, la conjonction de Mars et Pluton m'inquiète un petit peu. Cette conjonction pourrait causer des accidents ou de la violence. Elle influence... La lutte de pouvoir entre les autorités, mais au niveau individuel, durant la fin de semaine et la semaine après, soyez prudents, s'il vous plaît, dans toutes vos activités physiques. Donc, c'est tout ce que j'ai pour vous, chers bélier.